Bonjour, aujourd'hui je vous présente les 5 exercices tibétains. Ce sont des exercices pratiqués depuis des millénaires par les moines dans l'Himalaya. Ils vous permettent de renforcer votre énergie vitale tout en améliorant votre souplesse et en renforçant votre musculature. Donc allons-y, nous allons commencer par le premier, le derviche tourneur. Chaque exercice devra être réalisé entre 3 et 21 fois, bien sûr avec une progression. Placez-vous pour le premier, le dernier du en bras ouverts, les paumes de main vers le sol. Et vous tournez vers le droit, donc dans le sens des aiguilles de montre. Une fois la série terminée, placez vos doigts au niveau de, entre les yeux et respirez en faisant trois grandes respirations. Le deuxième exercice s'appelle clic-clac. Vous allez vous positionner allongé sur le dos, les bras le long du corps et les jambes tendues. Je vous propose deux versions. La première, jambes tendues, pour les plus aguerris, qui n'ont pas de problème de dos. La deuxième version, plus soft, avec les jambes pliées. Vous inspirez en montant les jambes et en redressant le buste. Pour la version plus soft, une fois la série terminée, placez les deux mains sur votre ventre et faites trois grandes respirations. Troisième exercice, l'arc. Placez-vous à genoux. Le dos bien droit et les mains, au niveau de la taille, coudes bien repoussées en arrière. Gainez légèrement le ventre. Expire, vous baissez la tête. Sur l'inspiration, vous partez en arrière. Expire, vous revenez en relâchant la tête. Pensez à bien gainer le ventre pour protéger vos lombaires. Une fois l'exercice terminé, trois grandes respirations. Quatrième exercice, la table renversée. Asseyez-vous, jambes tendues, le dos bien droit et placez vos mains au niveau du haut des cuisses. Sans bouger les mains et les pieds, poussez sur vos pieds et vos mains pour vous retrouver le buste parallèle au sol. Inspire, expire. Une fois la série terminée, trois grandes respirations. Premier exercice, la montagne, un petit peu plus dur. Vous partez à quatre pattes et vous venez vous placer en planche. Inspire, pyramide. Vous ramenez la tête vers vos genoux en tendant les jambes et en essayant de placer vos talons vers le sol. Expire, le cobra. Vous laissez tomber le bassin vers le sol et vous redressez la tête. Hum. Une fois la série terminée, vous venez respirer, la tête posée sur les deux mains. Voilà, les cinq exercices sont terminés. Répétez quotidiennement, ils amélioreront votre longévité.